Est-ce qu'on fait répéter ça? Yeshua. Yeshua. Et c'est tout. Yeshua. Yeshua. Ah. Yeshua. Yeshua. Est-ce qu'on peut sauter Comment Et joue. joue. C'est lui qui guérit. Et joue. Et, joue. Ah. Et joue. Il est mon père. Et joue. Et joue. Ah. Et joue de Jésus Ah Jésus Je chante les anciens noms Jésus Jésus Ah Jésus C'est lui qui me console. Quand je tombe mes points la mer, Il est ma force, ma force, Jésus. est ma force. Je veux l'aimer de tout mon cœur. Il est celui qui m'a sauvé. Je l'aime, je l'aime et je l'aime. Yeshua, yeah, Yeshua, yeah, Yeshua, yeah, Yeshua, yeah, Yeshua, yeah, Yeshua, yeah, le seul nom qui guérit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 lui qui nous a aimé le premier, Yeshua, Yeshua, yeah, yeah. Qui nous aime, Yeshua, qui nous a aimé. Alléluia. Jésus, mon amour. Jésus. Jésus, mon amour. Merci, Père.